Hello, bonjour à tous, voilà alors euh, je suis nouvelle parmi vous, je me présente, je m'appelle Maria, j'ai 54 ans, j'ai euh, 7 enfants. Euh, ma chaîne YouTube, donc euh, alors pour présenter ma chaîne YouTube, c'est euh, euh, comment aider les gens, donc euh, j'ai commencé par euh, être, euh, euh, comment dirais-je, dénonciateur, dénonciateur, dénonciatrice. non peut-être... Euh, informatrice voilà informatrice je mettais le point là où ça dérangeait là où les gens ne voulaient pas forcément voir et forcément ça a eu des répercussions dans le sens où il bah, euh, y a eu des commentaires d'annuler il y a eu euh, voilà mes vidéos n'ont pas été annulées par contre bah oui mais j'étais pas assez euh, j'ai pas assez de D'abonnés, donc forcément, j'en ai pas mal déjà et j'en remercie, et je vous en remercie tous. Mais bon, voilà, euh, pas assez d'abonnés, donc pas intéressante la nana. Par contre, maintenant, euh, au vu de ce qui se passe, euh, bah, la nana commence à être un peu intéressante vu les vidéos qu'elle a fait au début. Euh, Celles de maintenant soit un petit peu plus zen, parce que j'ai un peu changé ma vision des choses. Au lieu d'appuyer sur le négatif, j'appuie sur le positif. Donc, euh, c'est les nouvelles énergies, les nouvelles vibrations vibration comment faire pour aller de l'avant sans se prendre la tête voilà la présentation de ma chaîne! Pourquoi j'ai rejoint l'académie bah, euh, comment dire parce que faut pas se le cacher... Hein? Euh, plus il y a d'abonnés sur ma chaîne et euh, plus les gens seront informés et seront au courant. Donc euh, voilà pourquoi j'ai rejoint l'Académie. Parce que plus on est nombreux euh, à apporter une certaine façon de vivre, une, fa une certaine façon de joie de vivre et mieux c'est. Et surtout dans ce qu'on vit actuellement. Donc euh, réussons-nous, réussons-nous, réussons-nous pour faire de notre vie une vie pleine de bonnes choses, pleine d'amour, de joie, de, de santé et de partage. Voilà pourquoi j'ai rejoint l'Académie. Je vous souhaite donc à tous, euh, ben, j'espère que... Cette petite vidéo vous aura plu, que euh, vous serez nombreux à la regarder. Et euh, surtout, euh, bah, pour ceux qui la verront, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, parce que j'ai encore euh, plein, plein, plein de surprises à vous proposer et à vous faire partager. Alors, euh, merci à tous et euh, à bientôt la compagnie. Bye, je vous embrasse.